que vous allez bien. Bienvenue aux derniers abonnés sur ma chaîne. Euh, donc, les personnes euh, qui ont rejoint ma chaîne et qui ne me connaissent pas, eh bien, sachez que les revenus de la chaîne sont reversés pour défendre les animaux. Alors, autant que faire se peut, sachant que je suis obligée de choisir, parce que des causes animales, il y en a malheureusement tous les jours. Là, actuellement, eh bien, il euh, y a des questions d'abattoirs encore qui ressortent. Donc, je vais aller reverser les revenus de la chaîne pour euh, participer à la cagnotte, pour sauver. Des chevaux, euh, voilà, c'est malheureux, mais euh, c'est le monde dans lequel on vit. Donc merci de contribuer eh bien à sauver les animaux en regardant ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la fin des temps. Est-ce qu'on est à la fin des temps Alors vous savez que la fin des temps, c'est l'apocalypse. Hein Donc l'apocalypse, euh, alors euh, évidemment, la Bible en parle beaucoup dans les textes de saint Jean, dans les prophéties de saint Jean, dans le rêve de Daniel, enfin il y en a encore plein d'autres, hein. Je vois pas toutes les références ici. L'Apocalypse, eh bien, devrait instaurer une gouvernance mondiale, une religion mondiale, un antéchrist et une marque sous la peau. Sans laquelle on ne pourrait ni acheter ni vendre. Voilà. Donc, ce serait une dictature absolue. Alors, vous allez me dire, oh, on n'y est pas encore. Non, c'est vrai mais est-ce qu'on y va Parce qu'au niveau de la fin des temps, on devrait aussi avoir une recrudescence de catastrophes, notamment tremblements de terre, inondations, tempêtes, tornades, incendies, enfin bref, toutes les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou pas d'ailleurs. Hein Donc, est-on à la fin des temps On va poser la question. Moi, je pense que le mieux, c'est vraiment le Dixit hein, pour répondre à ça. Et puis aussi, on a évidemment les questions de, de conflits, de guerres. Hein. Quand on, attend, on entendra des questions de, de guerres euh, qui s'accentueront, eh bien, ça veut dire qu'on sera très proche, effectivement, de la fin des temps. Et vous savez que la fin des temps, il y a l'Apocalypse, c'est vrai, il y a l'Antéchrist, c'est vrai, mais il y a aussi le retour de Jésus, hein. Bah, ça en fait partie. Alors, je ne vous oblige pas à croire, hein, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, les gens qui vont encore critiquer ce que je suis en train de dire, euh, franchement, allez voir ailleurs, ça m'énerve, Voilà parce que étant donné que j'ai eu une apparition de la Vierge quand j'étais petite, c'est évidemment pas quelque chose que je vais remettre en question. Et puis, euh, et puis, et puis c'est comme ça. <rire> en tout cas, aux personnes qui sont sceptiques, eh bien, je vous encourage à aller lire également les témoignages de personnes qui ont fait des expériences personnelles avec Jésus. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas du fake. Euh, moi aussi, j'en ai fait une personnelle. Euh, et puis, d'aller lire aussi... Euh, Enquête sur les anges gardiens de Pierre Jovanovic. C'est un bon bouquin. Voilà, donc peut-être que ça vous fera changer d'avis. Donc ne venez pas me casser les pieds en disant que tout ça c'est du fake et que, euh, que Dieu n'existe pas ou que Jésus n'existe pas. Parce que moi, je vous vire, j'en ai marre, quoi. Je ne prends plus de gants avec ces gens qui critiquent ma foi ou ma croyance, mes croyances. Donc, on va revenir sur le sujet. Est-on à la fin des temps alors, bon, alors, qu'est-ce que j'ai ici Les deux cartes qui sont tombées. Ben, on a quand même beaucoup, beaucoup des questions de tristesse, de dépression. Euh, oui, c'est vrai qu'on est tous en train de perdre le moral par rapport à tout ce qui se passe. Et on a des choses ici qui se mettent en route. Bon, d'accord. Hein, c'est vrai que c'est une, une période qui est vraiment, vraiment difficile. Hein, euh, euh, on n'a plus rien à manger. Le, enfin, presque. Hein. Mais bon, il y, y a des pénuries, quoi. Il hein. y a les, les, les prix qui explosent. Il y a la récession économique. Il y a la guerre. Il y, y a tout, quoi. Il y a les contraintes. Euh, on nous fait peur. Donc, est-ce qu'on est à la fin des temps? On va demander. Alors là, il y a une pomme. Une pomme qui a été croquée. Donc, on peut y voir l'avancement de quelque chose. Et là, on a une cible qui est en vue. On enfin, va regarder ce qu'il y a en dessous la pomme, peut-être que parfois... Tiens, comme c'est bizarre, il y a la, les questions de Ruru. Alors, la Ruru avec Vlad, vous hein, voyez. Donc, il y a lui qui intervient dans cette histoire. Et là, on a le système D, les gens qui essaient de survivre grâce à leur intelligence. Ok. Moi, je dirais qu'en fait, ça, si on y voit, par exemple, la Bible, ça ressemble d'ailleurs. Eh bien, il y a quelque chose ici qui est bien entamé. Hein, il y a un troupillon de pommes. Et là, bah, moi, je dirais qu'on est dans la dernière partie. Voilà. Parce que là, il y a une pomme qui a déjà été croquée. Donc... Et là, vous voyez, il y a un petit morceau, là. Et on sent que la pomme, elle va être continuer d'être croquée. Donc, on avance. On avance vers ici. Moi, je vois la Bible. Hein. Ouais. Et lui, il va intervenir. D'ailleurs, dans, effectivement, dans l'Apocalypse, je ne vous ai pas dit, bien il y aura encore une guerre qui fera intervenir la Ruru. Et cette fois, il y aura Israël. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui sera comme un repère dans le temps pour nous. C'est-à-dire que dès qu'on entendra parler d'Israël de, de qui serait envahi alors par la Ruru, c'est dans la Bible, mais pas que, il y aura aussi d'autres pays qui vont s'allier à la rue pour envahir Israël, et bien dans ces cas-là, ce sera vraiment, vraiment le signe que l'antéchrist sera très, très, très proche puisqu'il devrait intervenir dans ce conflit en tant que faux sauveur. Bon. Donc c'est aussi un moyen de vous repérer. Alors, étant à la fin des temps, on va demander, hein, on dit que alors, on a la grâce. Ah, bah oui, l'antéchrist. Ouais, mais bah il est là. Alors, je vous montre la carte, elle est extraordinaire. J'aime beaucoup cette carte. Vous avez ici quelqu'un qui a l'air tout gentil. Qui présente bien. Qui a, voyez, les oiseaux sont sur sa tête. Donc, les oiseaux font confiance. On peut y voir les gens qui, effectivement, qui, euh, qui lui font confiance. Qui croisent les mains sur son cœur comme euh, pour dire faites-moi confiance je suis gentil et vous voyez que il y a un serpent. Donc en fait c'est un traître, un faux sauveur. Parler du faux sauveur bah oui. Donc euh, si lui il arrive, on sera vraiment à la fin des temps, oui. Les enfants les enfants Attention aux enfants, on ne sait jamais si cette carte-là, si vous euh, voyez, elle est quand même dans une griffe. On ne sait jamais si elle est menaçante ou protectrice. Et là, on a, comme la pomme, hein, on a une bougie ici qui est arrivée à la fin. Et ici, une bougie qui est en train de se consumer. Moi, j'y vois aussi la flamme de l'espérance ou de la foi. D'accord alors la grâce, je dis c'est la, la grâce, euh, pour moi c'est la grâce, la grâce divine, hein. vous voyez que la, la petite danseuse ici, ça rappelle Jésus parce que regardez, elle ne s'enfonce pas dans l'eau, elle, elle danse sur l'eau, mais elle ne s'enfonce pas. Donc, est-on est à la fin des temps Alors on a une grâce que sur nous, pour nous protéger de l'antéchrist, je vois ça comme ça. Alors c'est quoi cette grâce donc là, je m'adresse vraiment aux gens qui sont dans le doute, qui ont peur, euh, euh, qui ne savent plus euh, faire qui se tourner. Il faut savoir que euh, la Bible dit que toutes les personnes qui, qui accepteront Jésus pour leur sauveur seront sauvées. Parce que on est sous la grâce. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être parfait, euh, de d'être, euh, comment dire, Ouais, d'être pur de tout péché, enfin, que sais-je, hein, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il suffit simplement d'accepter, encore une fois, Jésus comme votre sauveur, et vous êtes automatiquement eh bien, sous la grâce et protégé par rapport à celui-ci. C'est important de le savoir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Alors, on va essayer de recouvrir un peu. Puis là aussi, hein, je vais en mettre encore une ici. Voilà. Alors, est- à la fin des temps. Bon, vous avez effectivement ici, donc la grâce. Ici, vous avez la division entre les gens. Et vous avez ici le malin, ou les fausses idoles que l'on adore. Vous voyez, ici, les idoles que l'on adore, mais qui sont maléfiques. Vous voyez, ici, des gens qui se prosternent, hein, alors qu'il y a des gens, par contre, qui fuient. Donc il y a effectivement des questions diaboliques ici, hein, c'est facile à comprendre. Hein, avec des questions de séparation, et c'est vrai. On empêche aussi les gens de, de se retrouver. Vous savez, c'est l'histoire euh, du soldat de plomb et de la danseuse, là, ça, ça me rappelle, c'est une vieille vieille histoire, un vieux conte de fées. Un amour impossible en fait, hein. Mais c'est, vous voyez, ils sont dans des bouteilles. Donc, on les empêche de se retrouver. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on empêche aussi les gens d'aller vers la grâce en leur offrant de, de fausses idoles C'est possible, hein Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'antéchrist Bah ben oui, de toute façon, <rire> voilà. Alors, l'antéchrist qui va provoquer beaucoup de douleurs et de victimes. Et là, on a... Alors, attention. Attention. Ça, ce sont les faux prophètes. Alors, normalement, ça, c'est une belle carte, c'est vrai. Mais étant donné qu'elle est dans la rangée de l'antéchrist, moi, j'y vois ici les faux prophètes. Il faut que je vous en dise un mot, que je vous en touche un mot. Parce qu'il y a beaucoup de, de vidéos sur YouTube qui parlent de d'un temps où tout va bien aller, tout va s'arranger, et une nouvelle terre, et air d'abondance, et de paix, etc. Il y a d'ailleurs, ça fait penser à une petite jeune fille qui s'appelle Christine Sandrayan, il me semble, hein. ouais. euh, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à cette image, et qui a un succès fou sur Youtube, et justement qui, elle, raconte ce que je viens de vous dire qu'on va vers une ère d'abondance de paix de lumière et que etc euh, bon voilà donc une ère euh, merveilleuse et évidemment ces vidéos donnent énormément d'espoir aux gens parce qu'elle dit qu'en fait on est obligé d'aller vers une destruction de notre monde donc voyez-y tout ce qui se passe actuellement au niveau des destructions des récessions etc des peurs euh, des séismes, euh, bref, de tout ce qu'on vit actuellement. Donc elle dit qu'on est obligé d'aller vers ça, pour faire effondrer donc les, mé les méchants, donc les méchants, voyez-y aussi, les gens qui nous gouvernent, et que ensuite, eh bien, tout serait merveilleux. Faux prophète. Alors je le dis comme je le pense, hein. tout simplement parce que eh, elle va contre la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas ça. Lui, la parole de Dieu, nous dit qu'il y aura d'abord l'antéchrist, qui provoquera énormément de destruction, donc vous avez ici, de contraintes de destruction, et que son règne durera donc sept ans, il aura sept ans de tribulation, et qu'ensuite seulement il sera détruit par l'arrivée de Jésus. Ce sont les textes. Donc évidemment, on ne peut pas passer de la situation qu'on connaît actuellement tout de suite à une ère de paix et de bonheur. Parce qu'une fois que Jésus aura détruit celui-ci, oui, effectivement, là, il y aura une nouvelle terre, il y aura une paix d'abondance et de bonheur, et de paix. C'est exact. Mais on ne peut pas louper euh, celui-ci et là. On ne peut pas louper cette étape. Non, il doit arriver. Or, elle, elle passe allègrement <rire> au-dessus de cette étape des tribulations. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est une fausse prophète. Donc, faites bien attention à ce que vous écoutez. Je sais bien que c'est beaucoup plus agréable de croire que tout va s'arranger et qu'on va gagner contre les mauvais. Sauf que c'est pas possible. Bon, d'ailleurs, en astrologie, ce n'est pas du tout ce que je vois non plus. Alors, inversion des valeurs, ici. Donc, inversion des valeurs, effectivement. Et les enfants en danger, hein, puisqu'on a une inversion. Tout est inversé, ouais. Et nécessité, ici, d'avoir pour moi la flamme de la spiritualité. D'accord. Donc, est-on à la fin des temps ben Là, le jeu me dit vraiment que euh, la fin des temps, ce sera vraiment avec... L'apparition de celui-ci, l'antéchrist. C'est lui qui va dire qu'on est à la fin des temps. Parce que dès qu'il sera là, c'est le début des tribulations qui durent sept ans, comme je vous l'ai dit. Et au cours de ces sept ans, eh bien vous aurez la destruction de tous les chrétiens, l'avènement d'une de, de la, terreur sans nom, et évidemment l'instauration de la PUCE sous la peau avec la fameuse marque 666 que vous avez certainement entendu parler et sans laquelle on ne pourra plus rien faire, ni acheter ni vendre. Bon, Alors, ce n'est pas absurde, hein, puisqu'on a déjà eu le petit code carré. Hein. Je vous rappelle, quand même, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'était euh, un petit peu dans la direction. Hein. Moi, je me souviens qu'il y avait certains endroits non essentiels dans lesquels je ne pouvais pas entrer sans ce code. Donc, ça rappelle quand même la fameuse marque vous pouvez dire ce que vous voulez, mais euh, c'était un petit aperçu. Bon, alors, est à la fin des temps Ben non, pas encore, pas encore, mais on y va, dès que celui-ci arrivera. Alors, on va continuer notre petite histoire. On a ici les enfants qui interviennent et qui sont observés. D'accord. Ici, on a voyez, la malhonnêteté, la méchanceté, la violence, la criminalité. Et ici, on a... Alors ça, c'est ça peut être une justice qui n'arrive pas à s'imposer. C'est possible. On va regarder un petit peu ce que c'est là avec les enfants. Surtout qu'elle est sur la ligne de, de l'antéchrist. Hein. Vraiment euh, extraordinaire cette image. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Alors là, ça par contre, on a des femmes qui vont se battre Ici. Pour moi, c'est pour défendre les enfants par rapport à des influences, on va dire, néfastes. D'accord. Il faut savoir aussi que évidemment, il y a de la résistance actuelle. On en fait partie. Notamment pour protéger les enfants. Oui. Mais cette résistance ne pourra pas vaincre celui-ci. J'insiste. C'est n'est pas marqué comme ça. Il doit arriver à ses fins. C'est comme ça. Bon. Alors, euh, est-ce qu'on a encore une autre, euh, un autre événement qui doit intervenir pour nous montrer qu'on est bien à la fin des temps Vous avez compris, hein, criminalité, inversion des valeurs, nécessité d'avoir la foi et de continuer à protéger les enfants. On a ici une descente dans les ténèbres. Oui. On a ici beaucoup de divisions, notamment entre les hommes et les femmes. C'est vrai, on le voit bien. Et ici, ça, ça va vous intéresser, on a l'intelligence A, l'IA ou le numérique. Oui, donc est à la fin des temps Eh bien, un autre élément de la fin des temps, ça va être vraiment l'apparition du numérique. Ici, et encore une fois, les, la division homme-femme. Et C'est de la manip, hein vous avez bien vu les trucs arc-en-ciel, là, attendez, je vais vous montrer. <rire> voilà, comme ma carte, hein, les, les LG machin. Bon, ben, ça vise aussi à éviter, euh, comment dire, Ou plutôt à encourager euh, la, la division entre hommes et femmes. Les hommes n'aiment plus les femmes, les femmes n'aiment plus les hommes. C'est triste. Hein. Enfin, j'ai rien contre les personnes qui sont LGBT. Hein. Entendons-nous bien. Mais tout ce battage médiatique, est-ce nécessaire Notamment au niveau des enfants. Hein, Qu'on aille dans les écoles en disant, parce que moi j'ai le cas hein, dans l'école de ma fille, en, en faisant l'apologie de, de ceci. Je, je crois qu'il faut laisser les enfants tranquilles. Ce sont des enfants. Hein si, un jour, à l'adolescence, ils se posent des questions sur leurs préférences sexuelles, là, effectivement, il doit, on peut, on peut les orienter vers des, des personnes spécialisées. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à un certain âge où, effectivement, on peut être intéressé par euh, ces questions-là. Mais avant, un enfant, c'est un enfant. Donc, il faut leur foutre la paix. Point. Après, je suis pas contre les LG machin, hein, Mais franchement, ce battage médiatique, c'est, c'est celui-ci hein, qui est derrière tout ça. En plus, est-ce que nous, on va défiler euh, euh, avec un t-shirt Je suis hétéro. Euh. <rire> Excusez-moi, mais bon, quoi, c'est privé, quoi. Hein Je ne vous raconte pas ma vie, vous ne me racontez pas la vôtre. C'est très bien comme ça. C'est euh, la vie privée. Voilà. Bon, enfin bref. Ouais, alors, euh, ben on peut demander, tiens, est-ce que celui-ci va arriver rapidement Allez, on peut demander ça. Donc, la fin des temps, vous avez compris, c'est lui qui marquera le début, hein. C'est vraiment son arrivée, et c'est vrai, c'est dans la Bible, qui fera qu'on sera à la fin des temps. Donc on n'y est pas encore puisqu'il n'est pas là. Mais on va demander ce qui va arriver. Alors on a les questions d'argent, on a les questions de faux sauveurs. vous voyez qui ressort ici, éventuellement l'ours. Alors oui, c'est vrai, puisqu'il va intervenir comme un faux sauveur dans un conflit qui fera intervenir l'ours, oui, par rapport à Israël. Ah ben tiens, vous voyez, donc c'est bien lui, hein. Alors là, on a des questions d'argent. Et ça, je vais vous dire, ça va peut-être vous intéresser aussi. C'est les questions de ballot. Alors, pour les personnes qui ont rejoint ma chaîne, c'est B, A, euh, pardon, excusez-moi dans le sens. L, A, B, O, S. Je dis ballot parce que, voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit. Avec le petit aiguillon, là. Donc, ça veut dire aussi que quand il arrivera, ou peu de temps avant, on aura encore des questions, ici, d'argent, mais de montagne d'argent. Vous voyez, vous avez de l'or, de montagne d'argent qui est protégée par les ballots avec le petit aiguillon qui doit vous rappeler quelque chose. Ça veut dire qu'au niveau du temps, et ça, c'est aussi un repère pour vous dans le temps, c'est qu'à partir du moment où on continuera à nous, nous bassiner avec ces histoires d'aiguillon, on ne sera pas très loin de celui-ci. Hein, puisque j'ai demandé s'il allait arriver prochainement. Il arrivera prochainement quand il y aura un conflit avec l'ours et Israël, vous avez compris, et quand on aura encore des questions ici de potions, vous avez ici le diable qui fait sa potion, avec les questions de ballot. Donc ça, ça vous donne des repères dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information sur l'antéchrist Alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai des questions de Royaume-Uni, d'une façon ou d'une autre, je pense que l'Angleterre va, va intervenir dans ce conflit. Ok. Euh, dans ce conflit, dans ce pardon, dans, dans son arrivée. Mais il y aura aussi des questions euh, alors d'hiver. Il peut très bien arriver au cours d'un hiver. C'est vrai. Mais j'ai envie de dire qu'il y aura aussi des questions d'énergie. Il y aura des questions de, de froid. Donc, les gens qui risquent d'avoir froid. On va essayer de voir pourquoi. Est-ce que c'est des questions de saison Donc, ça arrivera en hiver mais là, vous voyez, on, on enlève les vêtements. Donc, c'est comme si on n'avait plus les moyens de se chauffer. Il y a quelque chose de bizarre, là. On va regarder. Il y aura un chaos. Il y aura un chaos. Alors, moi, je pense qu'il y aura des un changement climatique, là. Des questions de, de, de, euh, de climat qui fait n'importe quoi. C'est vraiment ce que je vois. C'est marrant, ça. Regardez, vous avez ici les oiseaux qui sont dans la mer... Et les, les les poissons et euh, la baleine qui sont dans l'air. Donc, il y aura un chaos climatique. Donc, catastrophe, par exemple, qui va faire que il peut y avoir des inondations ou un changement qui provoquerait un froid énorme. Alors, c'est amusant parce que j'ai entendu qu'il y avait eu moins 50 degrés euh, il y a, je ne sais plus, quelques semaines aux États-Unis. C'était horrible, je me suis un hein, dans quel état. Je vous retrouverai ça, je vous mettrai euh, dans la vidéo. Donc ça peut être par exemple ce, ce genre d'indice, où il y aurait des températures extrêmes, et on aurait des problèmes pour nous chauffer, pour se chauffer, et en même temps il y aurait des problèmes, vous voyez, au niveau des animaux, parce qu'il y aurait un chaos climatique. Ça, ça peut être aussi un signe au niveau du repère. Est-ce qu'on pourrait encore en avoir un autre Bon ben on aura toujours malheureusement le cirque des bureaucrates. Hein. Ils seront toujours au pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous attendre euh, que le peuple reprenne le pouvoir. Mais tout ça c'est du fake. On ne peut pas reprendre le pouvoir. Comment voulez-vous C'est impossible. Moi je crois pas. Pour plus ce n'est pas du tout ce que je vois en astrologie. Donc non. Mais on nous fait croire. Alors quoi d'autre Là il y a quelque chose qui se dessine. On va regarder une belle création. Alors, est-ce que c'est du fake ou pas Ouais, bon, c'est une belle création, mais qui va provoquer la perte de nos libertés. Et le fait qu'on se retrouve pieds nus. Donc, sans rien. Donc, en fait, ça veut dire... En, faire, en, en fait, ça veut dire, pardon, qu'on va encore nous faire miroiter quelque chose de très beau. Et ce sera encore... Euh, ce sera encore du, des, des fausses promesses, quoi. Et ça viendra d'eux, hein voyez de ce cirque ici euh, de bureaucrates et les gens sont crédules je ne sais pas combien de temps ce qu'il va falloir avant que les gens comprennent qu'il ne faut pas, il ne faut plus faire confiance à ceux-là les bureaucrates parce qu'ils nous font toujours miroiter quelque chose ici, mais en fait voyez on, on s'appauvrit de plus en plus et euh, on n'a plus rien, on est pieds nus et il y a une perte de liberté. Vous voyez, de la manip, la manip et de la propagande, plus loin d'eux. On nous fait des beaux discours, avec quelque chose qui semble harmonieux. Et en fait, eh bien, il y a une marionnette. Donc ça, est-ce que c'est un nouvel indice eh bien, Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être mis en route, au niveau des bureaucrates, une fausse promesse, mais qui va nous rendre encore plus pauvres et qui va être avec servi avec un discours propain. Alors, qu'est-ce que c'est exactement C'est vraiment, euh, on amène euh, les filets à la mer, donc c'est bien nous, pour nous prendre dans les filets, avec un pouvoir tout puissant. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça va être, cette fausse promesse, et de quelle façon ils vont pouvoir nous prendre dans les filets Là, il y a des questions de perplexité ou de désarmement. Ah bah oui, c'est ça. Bon bah, cherchez pas, c'est le numérique. Des questions de désarmement qui vont intervenir, mais après derrière tu auras le numérique, vous voyez la dématérialisation. Bon bah, c'est comme ça qu'ils vont nous prendre dans les filets. Donc ça, c'est encore un indice, un repère. Dès qu'on parlera de numérique, que ce soit de monnaie ou que ce soit euh, autre chose, je ne sais pas moi. Euh, l'identité, par exemple, eh bien, celui-ci sera pas très loin. Donc, vous avez quand même pas mal d'indices. Hein. Donc, est-ce qu'on est à la fin des temps Vous avez, en fait, ici, tous les repères dans le temps qui vont nous dire qu'on sera à la fin des temps dès que celui-ci arrivera. Et vous avez tout ce qui va arriver juste avant lui. Encore une fois, ça étant entendu que lui, il arrivera quand il y aura un conflit qui fera intervenir la Ruru et Israël. Bon, bah, c'est clair, hein. Voilà. Et pour moi, ben, euh, est-ce qu'on en est proche <rire> Est-ce qu'on en est proche Alors, je ne peux pas avoir de, de réponse à ça. Est-ce qu'on en est proche Voilà, ben, on nous dit de continuer à nous amuser, enfin profiter de la vie de façon discrète et en même temps de bien, bien regarder de tous les côtés. Vous voyez donc, est-ce qu'on en est proche On n'en est pas loin. Je suis en train de regarder ce que c'est que ça. C'est quoi ça Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Est-ce qu'on en est proche Les choses se dessinent. Oui. Ouais. Les choses sont en train de se faire, de s'esquisser. Et puis, ça veut dire aussi que... Ouais, alors, attendez, je reviens sur la carte. Ça veut dire que aussi qu'à un moment donné... Ah oui non c'est ça qui à un moment donné on pourra plus s'amuser comme avant ouais ce sera le fantôme ce sera fini tout ça de pouvoir s'amuser de faire la fête ouais c'est plutôt ça en fait qu'on pourra plus alors pourquoi on pourra plus se réunir s'amuser faire la fête voyez c'est le fantôme donc c'est le fantôme du passé quoi à cause de à cause d'une du... d'une mainmise sur nos vies De quelle façon Par le biais des pénuries. C'est quoi ça ouais. Par le biais des pénuries. On ne pourra plus s'amuser comme avant faire la fête parce qu'il n'y aura plus rien dans nos assiettes, quoi. Et parce que, vous voyez, on nous mènera par le bout du nez, là, ici. On nous télécommandera. Ouais. Mais il faudra rester confiant dans la tempête, puisque je vous ai expliqué qu'on est sous la grâce. Voilà. Alors, les histoires de pénurie en astrologie, moi, je vois ça à partir de 2024. Je suis désolée. Ça commence. Mais vraiment, à s'accélérer. Hein voilà. Il y a beaucoup de gens qui partiront, hein, qui s'éloigneront quand ils verront venir la tempête et les pénuries. Mais attention, parce que, de toute façon, il y aura beaucoup de tromperies, hein, c'est sûr. Et vous voyez, on retrouve encore le lion qu'on avait déjà avant, là, avec là, cette carte-là. Il y aura vraiment une puissance, vous hein, voyez, on a deux, enfin le lion, non c'est pas le lion pardon, c'est le soleil, mais ça ressemble un peu à un lion je trouve, enfin bref, il y aura vraiment une puissance ici, qui va faire que on va être pris dans les filets, et cette puissance s'accompagnera, vous voyez, on a plusieurs fois le renard, de tromperie, ouais, parce qu'on peut avoir encore des petites informations ici, oui, je dis, il y, a, il y a des gens qui vont partir, hein, qui vont vraiment vraiment s'éloigner vers la campagne, hein, retrouver la paix, la nature, etc. Hein, ouais. ouais, Alors là, il y a des moqueries ou une déstabilisation de quelque chose. Ça, pour moi, c'est les lanceurs d'alerte. On va être vraiment très très déstabilisé. Hmm. Oui, pourquoi Parce qu'on va être sous surveillance. Et ce sera vraiment une arnaque, hein, une piraterie euh, sans nom. On va être mis sous surveillance, oui. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on va être, vous euh, voyez, on va nous couper les ailes. Là. Et donc, on ne on pourra, euh... ben, pourra plus forcément avertir. Hein, euh... ouais. Ça va passer aussi par des questions éco-écolo. C'est toujours pareil, hein, les questions de stérilité, il faudra vraiment se mettre à l'abri. Bon, je vous ai donné plein d'informations. Le plus important, c'est vraiment la carte qui est sortie euh, très rapidement, c'est celui-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre hmm, Je ne sais pas. <rire> il va arriver, il doit arriver. Mais n'oubliez pas que nous, on a la grâce. Toute la carte en dessous, là caché, d'ailleurs la grâce qui est cachée bon je vais pas la retrouver hein. enfin bref bon elle est en dessous donc on va peut-être demander une carte encore pour nous de toute façon ce que vous repartiez pas euh, complètement démoralisé alors attention parce que oui attention aux, aux faux prophètes et aux trahisons d'accord enfin bon on pourra me donner une bonne carte quand même donc là il y a les questions de c'est marrant ça. Euh, il y a des questions d'être mis à l'abri quelque part, puisque le petit lapin il regarde dans un miroir, mais c'est pas la réalité. C'est euh, une ville, mais qui est loin. On voit qu'il y a une espèce de portail là, vous voyez C'est une autre dimension. Donc là, il y a une autre dimension qui se dessine. Ouais, ouais, c'est ça. c'est la vraie spiritualité. Hein. C'est pour moi, on va, on va changer de dimension. Mais ça, tu en dans le sens, non ouais, Comme ça. Mais ça, ce sera uniquement si vous avez la foi, si vous êtes illuminé, si vous avez la clairvoyance. Voilà. Alors, les questions de trahison, on va voir ce que c'est. Alors, c'est les questions de machines, les questions d'ordinateur. Ça, de toute façon, c'est sûr. Le numérique, hein. oui. Donc, il faudra vraiment, vraiment faire bien, bien, bien réfléchir et, et bien faire attention parce qu'on va être trahi par le numérique. Donc, il faudra plutôt privilégier les choses manuelles. Ouais. voyez, là, c'est la fin du voyage. Hein. Et puis, je vais vous dire un truc, c'est qu'on ne pourra plus euh, aller où on voudra. Fin du voyage. Ouais. On va être soumis à des contraintes, moi, je suis sûre. On va essayer de voir un petit peu les, les histoires de d'autres dimensions. Je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Alors là, vous voyez, on est sur un cil. On a nos animaux. Et c'est vrai qu'on va être mis en hauteur, en plus. C'est amusant, ça. On va être enlevé normalement. On va être mis en hauteur. On va prendre tous les, toutes les personnes qu'on aime. Alors, les animaux seront enlevés. Les, les enfants seront enlevés. C'est vrai, en hauteur. Et vous voyez, il y a ici une espèce de, de lumière. Ici. Et Voilà, les gens vont partir. Vous, vous n'aurez plus... Vous savez, le film... Avengers. Euh, C'était quoi le dernier épisode? Je me souviens plus. C'est le dernier, en fait. Là où ils disparaissent tous dans les airs, là, il y a la moitié de la population qui pouf qui disparaît. Bah c'est ça. Alors, je ne veux pas dire qu'il y aura la moitié de la population, parce que pour moi, ce sera uniquement les gens qui auront la foi qui, qui partiront. Hein. Les autres resteront. Vous voyez Et Là, on n'aura plus que les photos. Le souvenir. Vous voyez ici Tout ce qui vole dans les airs. Donc les gens qui vont rester sur Terre parce qu'ils n'auront pas la foi, eh bien, seront très à plaindre. Ils seront seuls, ils seront démunis, et ils seront seuls face à celui-là. Voilà. C'est tout. Hein. Vous voyez bien, hein, les gens ont disparu ici. On est partis, alors je me mets dedans parce que moi j'ai la foi, on est parti vers une autre dimension, on est à l'abri, et on va regarder de l'autre côté ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer On peut demander d'ailleurs. Allez, puis on va finir là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer quand on sera mis de l'autre côté On va voir. Alors, il y a des choses secrètes. Il pas que je révèle tout, mais enfin, on va quand même voir. Ben, encore une fois, hein je dis, il ne veut pas que j'en dise de trop non plus, vous voyez. Des choses secrètes ici. Là, c'est pareil. Allez, dis-nous quand même ce qui va arriver. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Des tromperies des tromperies, du fake. Euh, parce que c'est lui, là. Encore une, réalité, encore une petite carte. C'est quoi, ça Là, on abdique quelque chose. Non, il me dit... Ouais, ouais, je me dis, vous voyez, en fait, il me dit la même chose. Hein, toujours la même chose. Il veut, il veut pas m'en dire plus, parce que... Lui, là, ce qu'il va apporter, ça va être la destruction totale. Bon, Donc là, il ne veut pas. Il peut dire attention parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de tromperies. Et en fait, vous voyez, c'est plutôt des cartes d'espoir. Le jeu veut vraiment faire passer un message en disant que la seule solution, vous voyez, marche sur l'eau, c'est vraiment de faire une coupure, ici, et de s'incliner. Vous voyez, on s'incline, on rend les armes, on s'incline devant la toute-puissance, devant la vie Devant la spiritualité, ici, vous avez l'arbre. Euh, pour moi, c'est un symbole hein, de, de tout ce qui est euh, de l'ancrage, de la foi que vous retrouvez ici. Hein. Il faut accepter de s'incliner et d'accepter que sans la, notre foi, et eh bien, on ne s'en sortira pas face à celui-là. Voilà. Donc, mon message est clair. Faites votre choix, parce que une fois que celui-là sera là, et je le vois arriver aussi en astrologie, mais je ne vais pas vous donner la date. Ça, c'est une information que je garde pour moi, puis je peux me planter aussi quand même. Hein. Mais bon, on n'en est pas loin, hein. on n'en est vraiment, vraiment pas loin. Et l'élément déclencheur, encore une fois, ce sera les questions de guerre dans lesquelles il y aura la rue avec Israël. C'est ça qui va déclencher l'arrivée de celui-ci. Hein. Donc vous avez un repère. Et faites attention encore une fois avec les faux prophètes. Hein. C'est fou quand même. Hein. Tout est fait en fait pour détourner les gens de la spiritualité qui est ici. La vraie spiritualité. Voilà, je vais arrêter cette vidéo qui fait déjà 36 minutes. Donc, euh, vous avez tous les repères, vous savez ce qui va arriver. Et puis, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.